que je ne comprends pas C'est que moi, il fallait savoir faire un choix, merde Oui, c'est du n'importe quoi Maintenant, moi je suis pas Mais C'est mes moi qui m'ont obligé Maintenant, moi je suis pas raciste. Comment m'a on travaillé. En effet, je sens mieux la là, là Et C'est dur Oh en a... ah, effet, je sens mieux la sodola. Et c'est dur En ah, effet, je sens mieux la saut là Pourquoi j'ai En effet, je sens mieux la sodola. Et c'est dur ah, on En effet, je sens mieux